Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'était Tarprevoyant, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait plaisir pour cette première vidéo de l'année. Du coup, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes, euh, autant anciens que nouveaux abonnés, et bah, bonne année. Hein. J'espère que vos projets pourront se réaliser et que euh, autant professionnellement que personnellement et avec la santé, tout ira bien. En tout cas... Pour cette vidéo-là, je voulais vous parler de la radio, euh, radio UVR5. Pourquoi parler de la radio Eh bien, tout simplement parce que euh, dans beaucoup de sacs d'évacuation, euh, aussi bien civil que euh, militaire ou disons euh, un petit peu axés euh, survie, bushcraft et autres, eh bien, euh, on a souvent bon, beaucoup de modules, donc alimentation, chauffage, euh, vêtements, etc. Vous les connaissez, évidemment. Si jamais vous ne les connaissez pas, petite vidéo de sac d'évacuation, mais ma version civile, hein. donc les survivalistes ou autres, ne vous plaignez pas s'il vous plaît, je parle de ma version civile personnelle et dans mon avis sur ça. En tout cas, la plupart du temps, quand on voit euh, des catastrophes naturelles ou qu'il y a euh, voilà des inondations euh, tremblements de terre ou autre, autant en France qu'à l'étranger, ou même sur des catastrophes euh, tectoniques ou même euh, industrielles, et eh bien, euh, j'ai Rarement ou quasiment jamais vu de personnes euh, civiles qui avaient euh, des radios d'urgence, euh, donc radio pour avoir euh, la capacité de simplement discuter, échanger, parce que euh, pour les personnes qui ne savent pas, les radios donc comme ça ou comme les CB que vous pouvez retrouver dans les voitures ou dans les camions euh, ou même chez vous, et eh bien en fait ça fonctionne sur des ondes qui n'ont pas besoin d'internet euh, ou de réseaux électriques ou de réseaux intrafilaires ou de euh, réseaux d'antennes pour répéter le signal parce que c'est ces appareils là même qui euh, envoient le signal et grâce à ce même type d'appareil vous connaissez c'est le principe des radios vous recevez le signal en continu comme la radio dans votre voiture c'est exactement pareil sauf que là vous avez la, capis, la capacité de euh, discuter en direct avec euh, n'importe qui pourvu que cette personne-là soit sur la même fréquence que vous, autant en écoute qu'en émission, et du coup, après, d'interagir sur ça. Moi, je parle de cette radio-là dans mon cas, euh, sur la chaîne, parce que euh, dans une future version du actes d'évacuation, vous avez vu, il y en a déjà eu deux sur ma chaîne, il y en aura une troisième qui sera plus euh, complémentaire et... Euh, et euh, adaptable à plusieurs euh, situations, ou en tout cas un peu plus que maintenant. Et du coup, il y aura la radio dans le sac d'évacuation, parce que justement, dans le cadre où, comme je vous l'ai dit précédemment, euh, il y a des inondations, bah, imaginons que euh, les ponts et les poteaux électriques soient détruits, ce qui est souvent le cas quand même, et bien, euh, bah, niveau communication, on est vite baisé. Donc, euh, manque de batterie, bon batterie externe, panneau solaire, comme vous l'avez vu sur la chaîne. Mais sinon, l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que c'est... Aussi durable, si ce n'est plus, que euh, les portables première génération. Vous voyez, euh, genre euh, les Nokia 3310 et toutes ces variantes-là de téléphones qui sont uniquement faits pour téléphoner, <rire> comme son nom l'indique, mais pas comme les smartphones. Et du coup, euh, l'avantage de ça, donc, c'est batterie euh, qui tient dans le temps. L'avantage, évidemment, en plus, c'est que vous pouvez y rajouter une extension parce que dans la version euh, standard, disons, quand vous achetez, donc moi dans mon cas c'est une radio Baofeng, Baofeng uvr euh, uvr 5 c'est une radio qui est conseillée par, par beaucoup de personnes en tout cas moi à l'époque c'était ça et du coup euh, qui a une batterie de cette taille là vous voyez donc une batterie qui tient tiendra la main petite capacité même si on est quand même sur du 1800 mAh alors en équivalent une batterie de smartphone je crois que c'est 1200 à 1500 mAh je suis pas sûr de ça en tout cas, c'est entre 1000 et 2000 de ce que je me souviens. Alors, ça peut-être changé. Euh, mais voilà. Donc, on, a, on est sur du 7,4 volts. Excusez-moi. Et en général, si vous faites juste de la radio, donc euh, vous allumez, vous discutez, tac, tac, un petit moment est éteint, la batterie tient un moment. Sur ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dans l'idée de vraiment d'avoir un maximum de durabilité sur ça. Et du coup, d'avoir donc toute la batterie arrière là. Euh, et sur le bas en plus plus grande capacité ce qui permet d'être d'avoir plus de communication euh, et aussi de pouvoir accéder euh, à la partie un petit peu lampe torche ou radio euh, fm également euh, pour, euh, pour, voilà, pour profiter un petit peu des nouvelles euh, à côté de ça parce que sinon vous avez d'autres types de radios donc comme ceci, donc là dans ce cas présent, c'est un petit peu une radio de parapente, hein. pareil, hein. même antenne qui se, qui se visse là. Euh, vous pouvez capter de longues et courtes bandes, je n'ai pas tous les termes exacts, excusez-moi pour ceux qui maîtrisent un peu plus. Euh, mais voilà, en tout cas, vous pouvez communiquer d'une radio à l'autre sans trop de problèmes. Du moment que la fréquence est la même, sur ça, il n'y a pas de souci majeur. Euh, les avantages et inconvénients des différents types de batteries, c'est que vous avez beaucoup de modules différents, si vous voulez, pour les charges et la longévité des batteries. Ce qui fait que moi, dans mon cas précis, donc pour la petite ou celle-ci pour la plus grande, on est sur de, du, de la batterie standard euh, euh, lithium, euh, etc. Vous voyez hein, l'ensemble. Vous avez des modules comme ça qui existent aussi. où Vous pouvez charger avec des piles accompagnant c'est que bah une fois c'était sur le terrain puis le rechargeable bon voilà c'est un petit peu euh, plus contraignant moi dans mon cas précis j'ai pris donc je vais vous l'enlever ce sera plus simple okay, voilà j'ai pris cette batterie externe là donc voilà on est sur du lithium tout ça ça change pas là on est sur du 3800 mAh la 1006 donc euh, le double et euh, en fait l'avantage de ça c'est que c'est quelque chose qui est rechargeable. Ici, vous avez un petit trou pour la partie recharge euh, et en USB. Parce que euh, en général, quand vous servez d'une radio euh, comme ça, donc euh, autant pour euh, la rando et juste écouter les stations, les, les bulletins météo, l'inconvénient de ces radios-là, c'est qu'elles se chargent à l'arrière, mais dans des docks. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, pour la partie charge, comme je vous le disais, la plupart du temps, euh, quand vous achetez ça autant sur Amazon que sur AliExpress, quand vous achetez les radios, euh, ou même sur d'autres sites, <rire> eh bien, euh, vous, elles sont rechargeables avec un dock comme ça et une prise murale. Mais euh, on est, on est d'accord qu'une prise murale comme ça, euh, si tu es dans une situation d'urgence que tu as une partie de chez toi qui s'est effondrée ou euh, inondée et que tu as tout l'électronique qui est niqué tu n'as pas l'air con avec ta radio, même si elle tient peut-être des semaines. Hein, sur la longévité de la, de la batterie, en temps d'utilisation, je ne pourrais pas vous dire parce que justement, jusqu'à présent, euh, je ne l'ai pas encore déchargée en fait. J'ai dû la charger il y a peut-être un an et demi et elle est toujours au top. Donc, euh, mais bon, vu que je m'en sers pas souvent, c'est un petit peu normal. Du coup, la plupart du temps, vous chargez. Avec un dock comme ça, vous la placez dessus, elle est enclenchée et elle charge. Normal. Moi, j'ai pris justement donc, cette batterie, euh, cette euh, double batterie, si on pourrait dire, avec la charge ici. Parce que, <rire> ça c'est le petit, le petit plus, c'est que je peux la recharger alors qu'elle est toujours branchée. Et on est en USB. Bon là, vous voyez, il y a le témoin lumineux vert parce que <rire> c'est juste que ça indique qu'il y a du jus. Sinon, elle est en rouge. Bon voilà donc en tout cas sur le rechargement euh, sur ça en tant que tel moi voilà je vous préconise plutôt la partie usb même si la partie doc euh, est toujours euh, là par défaut et la partie usb c'est un petit module que je me suis acheté en plus pour être sûr de au cas où si jamais j'ai une batterie externe dans le sac si jamais par malheur je l'ai pas rechargé vous voyez on a, on a pensé sur le coup à juste remplir les bouteilles on est parti avec le sac on s'est pas dit que la radio on n'a pas vérifié si la radio était pleine et eh bien là, à ce moment-là, on pourrait potentiellement la recharger au moins une ou deux barres. Et puis après, normalement, le, le temps tient plutôt bien avec ça. Donc là, on va voir sur la troisième partie dans le fonctionnement pour vous expliquer un petit peu rapidement tout ça. Ok, donc euh, je vais essayer de vous faire un, <rire> un meilleur plan comme ça. Donc voilà, donc vous avez la radio. Euh, en tant que tel, vous avez le bouton d'allumage, donc pour l'UVR5. Vous avez une petite partie LED. Ici, vous avez donc l'antenne que vous pouvez euh, enlever, remettre, hein, donc ça à vous de voir. Vous avez une petite partie en mode dragon. Bon, hein, c'est pas comme sur la Wii, donc tu peux pas le, le resserrer là, donc c'est un petit peu la merde, mais bon, pourquoi pas. À l'arrière, vous avez un clip ceinture et sur le côté, vous avez les, le bouton call, donc ça c'est plutôt pour. Euh, une petite sorte d'alarme, si vous voulez. Hein, je vous montrerai ça juste après. Vous avez le bouton PTT qui vous permet de parler. Euh, vous avez le bouton euh, Money. Euh, ça, je ne sais plus ce que c'est, donc on verra après. <rire> euh, et donc après, vous avez euh, différentes options euh, en frontal. Donc la partie haut-parleur, le micro qui est juste à côté. Là, vous avez un petit témoin lumineux qui vous permet de... Donc ça, vous pouvez le paramétrer, mais de quand vous parlez... D'avoir ça qui devient vert ou orange, et également d'avoir un bip de retour, bon bref, ça c'est quand, vous, quand vous, vous, vous parlez dans le fonctionnement. Euh, AB, c'est pour changer de bande. Là, vous avez le pavé tactile, donc qui vous permet de noter en manuel euh, la bande que vous voulez euh, écouter ou émettre, et également la bande que vous voulez écouter, parce qu'on a un mode radio euh, FM, donc comme dans la voiture. Donc, pour ça, c'est cool. Et la partie bande, alors ça, je ne saurais pas trop vous dire parce qu'il y a différentes euh, euh, comment dire y a différents paramètres dans les émissions et autres. Donc, il y a des petits réglages qui peuvent être faits à ce niveau-là. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. <rire> et du coup, sur le côté, vous avez un petit cache, donc juste à côté de la partie recharge qui est SP et MIC. Donc, en fait, c'est une petite ouverture. Vous avez, entre guillemets, deux prises jack, mais c'est pour ce genre de petit module que vous rajoutez. Donc en fait, vous avez sûrement déjà vu ça dans des films, The hein, Walking Dead ou autre, euh, où en fait, euh, vous vous branchez, Donc, vous avez un grand jack et un petit jack. Donc le grand en bas, le petit en haut, de toute manière, il n'y a que sens là. Et vous pouvez garder votre radio à la ceinture et parler comme ça. L'avantage, c'est que ici vous avez un micro et un haut-parleur qui vous permet de écouter et de vous servir dans le fonctionnement. Vous avez un petit témoin lumineux également qui vous permet de savoir quand vous recevez et quand vous émettez. Et vous avez un, une prise jack ici pour écouter le retour au cas où à l'oreille vous avez peut-être déjà vu ça en ligne. Au cas où si jamais vous avez regardé les radios déjà jusqu'à présent. Donc on va faire ça et je vais vous montrer le fonctionnement. Désolé. Donc pour allumer, le bouton ici c'est le bouton d'allumage et de réglage son. En fait vous avez un cran euh, allumage. Voilà, qui se lance. Et après, plus vous allez loin, plus ce sera fort. En gros, c'est ça. Donc là, on est... Voilà, donc c'est ça. Excusez-moi, on va baisser un petit peu. Vous avez un mode de fréquence et un mode de channel. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Disons que... Hop là, tac. Le mode de fréquence, donc là de 144 à... On a différentes plages. En gros, il vous permet dans cette version-là d'écouter et d'émettre. En gros, quand vous êtes... Donc AB, ça vous permet de changer de, de mode. Hein. En gros, la partie du haut, c'est euh, par où vous parlez. Et la partie du bas, c'est par où vous écoutez. En gros, ce qui peut vous permettre de, par exemple, parler à une seule personne et normalement, de ce que je me souviens, recevoir dans cette même bande-là. Mais sinon, vous pouvez décider de, de parler à une personne, mais d'écouter une autre conversation en même temps. qui peut être intéressant dans le cadre où vous attendez, euh, je ne sais pas, par exemple, les infos d'une balise météo. Vous calez la fréquence, vous laissez le son au max, vous écoutez. Vous, donc Vous restez sur la, la partie d'émission. Et euh, vous voulez, par exemple, transmettre les infos à quelqu'un qui est un peu plus bas ou qui a une radio moins puissante ou qui peut-être ne reçoit pas le réseau ou peut-être à quelqu'un qui a une CB, bon bref. Euh, voilà, dans les grandes lignes, ça peut permettre de ça et du coup, de d'émettre ou de recevoir à différentes fréquences. Vous avez ensuite un deuxième mode qui est le mode Chanel. Alors donc ça, les 470, 446, il y en a peut-être quelqu'un, déjà quelqu'un, des personnes qui le reconnaissent, excusez-moi. En fait, c'est les modes des PMR. Alors les PMR, c'est de ce que je me souviens encore c'est quelque chose, euh, j'ai pas regardé ça il y a un, il y a, ça fait longtemps que j'ai pas regardé en gros si vous voulez c'est des fréquences qui sont vous me direz à hein, ceux qui connaissent mieux dans, dans les commentaires c'est des fréquences qui sont réservées euh, donc je vais vous mettre un petit tableau des fréquences qui sont réservées pour différentes bandes vous avez euh, pour des appels d'urgence pour des parties un petit peu survivalistes rando et compagnie ou des balises météo il y a un petit peu différentes choses comme ça donc les PMR ça peut permettre d'écouter si jamais il y a quelqu'un dans votre zone qui est dans la merde je crois et euh, justement d'avoir au cas où d'émettre si jamais vous même vous êtes dans la merde et dire SOS voilà et compagnie donc voilà grosso modo <rire> les explications de, du mode de fréquence et du mode de channel, channel mode. Vous pouvez rentrer dans les menus, vous pouvez changer les SQL et compagnie, les étapes, enfin les steps, les TXP, il euh, y a... il euh, y a beaucoup de réglages, il y a vraiment beaucoup de réglages. Donc après, pour les modules, donc pour parler, voilà, donc vous appuyez sur le PTT à droite, moi je l'ai configuré dans le sens où j'ai mon écran qui est violet, vous pouvez mettre orange, vert, il y a plein de couleurs, c'est vous qui voyez sur ça. Euh, donc, il y a un bip quand euh, ça s'active et pour quand je pars en fait, hein. en gros, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, j'ai sur le 470. Donc là, je ne suis pas dans le bon endroit. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis en direction du 145, 555. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc sur ça, c'est nickel. Après, vous pouvez, sur, vous pouvez appuyer sur le bouton Money, donc, qui est tout en bas. Qui est une petite, euh, une petite lampe torche. Hein. Donc vous avez un mode d'éclairage simple. Tap, voilà, hein, vous voyez. Bon, c'est pas ouf, hein, mais bon, peut-être pour éclairer une cave ou autre, ça peut suffire. Vous avez, en appuyant dessus, un mode un petit peu euh, stroboscopique. Bon, c'est pas non plus euh, incroyable, là, hein, on est d'accord, voilà. Et quand vous appuyez dessus, ça l'éteint. Donc pour ça, c'est sympa. Vous pouvez appuyer ensuite donc sur le troisième et dernier bouton donc qui est tout en haut, c'est le bouton call, ok? Donc si vous appuyez. Si vous appuyez un coup dessus, en fait vous activez la partie FM, donc la partie radio. Et là dans le cas c'est la... donc dans la zone où je suis, donc le 103.00, c'est énergie. Euh, ok Donc voilà, comme vous le voyez, vous pouvez mettre le son plutôt fort, plus ou moins fort, c'est sur ça, c'est vous qui voyez. Euh, donc là, nickel. Et après, vous pouvez, avec les flèches, monter et descendre et choisir une autre radio complètement aléatoire. Donc la faire soit en manuel. Et puis sinon, bah, comme sur les radios normales, vous restez un petit peu appuyé. Et ensuite, il choisit le, la bande d'après. En gros, c'est ça. Voilà, tac, tac, tac, on se remet là, ok, et vous rappuyez sur call en haut, et vous pouvez retourner en mode émission réception normale. Il y a un dernier mode, euh, qui est un petit peu une sorte de mode alarme. Je vais l'activer au cas où baisser le son. Donc, <rire> là il n'a pas été fort parce que j'ai relâché. Mais en gros, quand vous restez appuyé. Voilà. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Quand tu appuies un coup sur le bouton call, tu passes en FM. Quand tu rappuies dessus, tu retournes sur le mode d'émission. Et quand tu restes appuyé sur le bouton call, tu as l'alarme et le mode stroboscopique qui se met. Voilà, donc euh, l'avantage de ça, c'est euh, déjà peut-être, alors <rire> je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose, mais dans le cadre où tu es dans la nature et peut-être attaqué par une bestiole ou pour faire peur, peut-être que ça peut aider. A voir, J'ai jamais testé, je ne suis pas sûr que ça fasse grand-chose, mais bon, ça peut peut-être se jouer. Et la chose aussi qui peut plutôt valoir le coup dans votre cas, c'est imaginons que vous êtes dans la situation où euh, vous discutez avec quelqu'un, où vous faites du repérage, où euh, vous êtes en train de, euh, voilà, euh, imaginons que comme Piwan le dit, il y a l'apocalypse et que vous soyez dans le cadre où euh, vous espionnez un groupe adverse et que vous soyez avec votre radio. Eh bien, euh, par exemple, vous pouvez être en mode émission, donc discuter avec quelqu'un, tout ça tranquillement, et d'un coup, donc rester appuyé pour émettre et... Apple. Et, et, et en fait quand vous êtes dans le mode émission de base, ben en fait, si vous activez l'appel d'urgence si on veut, et ben en fait l'autre va le recevoir en direct, comme si vous émettiez en gueulant en fait. Au lieu de d'émettre les paroles, ben ça va émettre le bruit. J'ai déjà testé, ça a cassé les oreilles de mon père, donc je vous garantis que ça fonctionne bien. Donc, euh, l'autre la, personne reçoit bien le signal. Donc, voilà, c'était ma petite review, peut-être un petit peu longue, mais explicative au maximum, du Baofeng UVR5. J'espère que ça vous aura plu. Euh, si jamais vous avez des questions sur les PMR ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, au cas où, à regarder sur YouTube, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous permettre de les paramétrer et de les garder en favori, euh, donc dans, dans le mode adéquat, sur la radio. En tout cas, très bonne radio, je vous la conseille fortement, autant déjà pour soi, pour euh, au cas où, euh, autant écouter les secours que les flics, même si c'est un petit peu interdit, parce que de ce que j'en sais, la radio UVR5 euh, est beaucoup plus puissante que les standards européens ou que, entre guillemets, les Tokiwoki qui sont en vente à Decathlon. Du coup, ça fait qu'on peut capter beaucoup plus loin. D'ailleurs, sur la, la distance et réception de, pour, pour capter, donc là, moi, je suis un petit peu dans les Alpes en montagne. J'ai un petit peu testé jusqu'à 5-6 km. Ça fonctionne franchement pas mal. Le son est nickel, ça passe nickel. Et euh, le temps de latence, est de genre même pas une seconde pour, pour parler. Donc, euh, franchement, euh, très, très cool comme matos. très Très efficace. Je ne saurais pas vous dire si c'est étanche, je ne pense pas. En tout cas, ça doit résister aux éclaboussures, genre de petites choses. Mais si je le planches dans l'eau, je ne pense pas que ça résiste. Si jamais il y en avait qui se posait un petit peu cette question-là. Euh, dans mon cas, je l'ai acheté il y a peut-être deux ans, donc au début de la chaîne ou un petit peu avant que je commence ma chaîne euh, sur AliExpress. Mais vous trouvez des choses identiques sur Amazon, donc euh, vous ne vous embêtez pas à commander sur AliExpress vu que maintenant, il y a genre deux mois de... D'attente sur un colis, franchement, vous emmerdez pas, payez 10 balles de plus et vous l'aurez dans les 3 jours qui suivent. Ce sera bien plus simple pour vous. Ou, chopez-en une d'occasion. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui en vendent d'occasion, de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, en tout cas, euh, je vous conseille ça autant pour un sac d'évacuation que pour en avoir chez vous si jamais il y a un pépin. Ou même juste pour de la rando, parce que bon, bah des fois, tu es en randonnée, il n'y a pas de réseau, tu t'as plus de batterie où il fait trop froid et ça fonctionne pas et ce genre d'appareil bah, est fait pour ça justement, donc ça peut fonctionner enfin ça fonctionne plutôt <rire> c'est pas que ça peut fonctionner, c'est que ça fonctionne donc voilà en tout cas bah, j'espère que la... cette première vidéo de l'année 2022 vous aura plu N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des questions, des recommandations de vidéos des choses qui vous intéresseraient à voir sur la chaîne cette année. Je suis euh, ouvert à toute proposition. Il y aura également euh, pour toutes les personnes qui se sont abonnées, autant françaises qu'anglaises, euh, qui se sont abonnées pour justement les essais en stand de tir, arme à feu et autres, euh, bah j'en referai, j'attends juste qu'il fasse un petit peu plus chaud, donc peut-être plus d'ici à février ou mars, je ne sais pas encore trop. Euh, donc voilà, j'attends que ça se réchauffe un peu. Et puis, je pense qu'on testera du Glock, du 357 Magnum, de la K47. Il y aura de quoi bien s'amuser. Je vous garantis, on sera se bien kiffer cette année. Euh, en tout cas, jusqu'à cet été. Donc voilà, Et ben sur ce, bah une prochaine. Et puis, bah je vous laisse deux vidéos-là de ce qu'il y a déjà eu sur la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao